Dans cette vidéo, j'aimerais revenir avec vous sur la question des fausses analogies. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que c'est une analogie bah, C'est utiliser des images profs pour faire passer, véhiculer une idée. Et c'est tout à fait légitime. Euh, une, un exemple classique, c'est euh, l'image de l'atome, la structure de l'atome. Là, vous avez le noyau et les électrons qui tournent autour, ou qui a été un peu représenté comme une analogie en relation avec le système solaire pour expliquer euh, le fonctionnement de l'atome. Évidemment, c'est un modèle qui est imparfait, on le sait très bien, mais ça permet de véhiculer l'idée du fonctionnement d'un atome d'une manière relativement efficace. Là où le problème arrive, c'est quand l'analogie devient un peu euh, fallacieuse. On, on commence à tendir, tendre vers des fausses analogies. Alors un grand classique, c'est quelque chose de ce type. Donc demander aux gens de faire enregistrer leurs feu, c'est comme pour les nazis, demander aux juifs, aux juifs de s'enregistrer, cette loi doit être stoppée. Donc là, on peut considérer assez raisonnablement que une, énergie, une, euh, pardon, une analogie entre l'enregistrement des armes et euh, l'enregistrement des juifs est un petit peu tiré par les cheveux. De même, une autre, les gens qui achètent des actions sont ceux que, comme ceux qui parient aux courses de chevaux. Les deux risquent l'argent avec peu de chances de faire de gros profits. Donc là, pareil, l'analogie est assez discutable. Et dans le domaine du coronavirus, évidemment, on a eu beaucoup de fausses analogies, analogies entre les accidents de la voiture et, euh, et le virus, analogies entre le, le coronavirus et la grippe. Donc une, un grand classique, ça a été euh, par Bolsonaro, le président brésilien, euh, qui était de dire, c'est pas parce qu'on euh, a des accidents euh, de la route euh, à, à, très fréquemment, et donc là, il sortait les chiffres des accidents de la route, qu'on a fermé les usines de voitures. Et de la même manière, ce n'est pas parce qu'on est mort du, coro des morts du coronavirus qu'on va arrêter et fermer l'économie. Oui, parce que, sauf que l'analogie s'est arrêtée au moment où euh, les, les actions de voitures euh, ne doublent pas toutes les semaines si on ne fait rien. Alors qu'en revanche, pour la pandémie du, du coronavirus, bah, sans confinement, on avait des croissances exponentielles. Et c'est pour ça que les chiffres, euh, quand on les utilise, peuvent être utilisés de manière fallacieuse dans le cadre d'une fausse analogie. Et merci au président brésilien pour nous avoir fourni celle-ci pour illustrer notre cours.